Ce territoire a souhaité euh, s'investir dans la dynamique Paris 2024. Pour exister, on a choisi euh, notamment l'escalade. Je pense que c'est même le fleuron de l'action menée sur ce territoire. D'abord parce qu'on voulait trouver une discipline où on puisse être en, dans, avec un projet qui soit dans les plus remarquables dans la discipline. Et puis surtout parce qu'on a un club qui est très dynamique puisque bien sûr, cet équipement, il a vocation à être valorisé par rapport à Paris 2024, mais aussi bien après. Le, le, le credo du club, hein, c'est l'escalade pour tous. Et on, on, on tient à rester sur cette idée-là, l'escalade pour tous en allant du baby, aux compétiteurs, à l'athlète de haut niveau. C'est un des plus importants projets que l'on réalise actuellement. C'est un projet qui a la volonté d'être un projet éco-responsable. C'est un projet où le bois est le matériau le plus important dans la réalisation. On avait envisagé à l'origine de le réaliser également avec du béton de chanvre pour des raisons de délai et d'avis techniques, on a dû abandonner le béton de chanvre, mais le, le bois est resté le matériau principal. Une collectivité comme la nôtre, qui est de taille modeste, mais qui a des atouts notamment par la proximité vers Paris, pour exister doit être dans l'excellence dans ce qu'elle fait et donc quand on a choisi cette discipline on a tout de suite mis la, la barre très haute et de dire bah, il faut créer un équipement qui soit une référence au niveau international qui nous permettra d'accueillir on l'espère des compétitions euh, extrêmement importantes c'est comme ça que l'on peut exister dans la, la compétition qu'il y a entre territoires au, au niveau international il faut être identifié il faut avoir une spécificité et on a choisi nous avec enthousiasme cette spécificité de l'escalade parce qu'on s'est rendu compte aussi et c'est pas un hasard si on est sur ce site que la jeunesse, les étudiants qui sont très nombreux sur ce site manifestent un, un vrai engouement pour cette discipline et on est persuadé qu'elle a un, un très bel avenir. Deux portiques de très grande portée puisqu'on est sur des portées d'environ 50 mètres avec des poutres qui font à peu près 7 mètres, 7 mètres de haut, des poutres treillis. Euh, la volonté de ces deux grandes structures, en fait, c'est qu'on le verra après éventuellement, mais au niveau des gradins qui sont en partie basse du petit bloc, il va, pouvoir, il va falloir qu'on ait une vue qui monte jusqu'aux SAE, qui vont se trouver sur la droite au niveau du bras de la, de la grue noire qui est ici. Et il faut évidemment que le spectateur euh, garde une vue depuis le gradin jusqu'à jusqu la partie haute de la SAE, qui monte elle à 18 mètres. On a mobilisé toutes les forces du territoire et notamment tous les acteurs du sport dans toutes les disciplines. Et on a travaillé tous ensemble, toutes les collectivités, tous les acteurs, en disant on va identifier les disciplines où on aura le plus de légitimité. Et donc ont été identifiés. Alors cette légitimité, elle tenait aux équipements déjà existants, mais elle tenait beaucoup aux clubs euh, existants et aux, aux formations, aux activités qu'ils développaient et qu'ils allaient surtout continuer à développer une fois passé euh, Paris 2024. Et donc on a identifié le BMX, l'escrime, la gymnastique le canoë et l'aviron sur les lacs de la forêt d'Orient et l'escalade. Donc on a, on a concentré nos efforts sur ces cinq disciplines, mais encore une fois avec des projets de grande qualité. Et donc toute la partie SAE, euh, donc structure artificielle d'escalade, viendra sur la partie droite à droite de la Grande Poutre, jusqu'au mur qui est au fond là-bas. Et là on pourra y dire les différentes disciplines de l'escalade, donc le bloc, la difficulté, la vitesse, sachant qu'effectivement on aura une zone de bloc de compétition, une zone de bloc d'entraînement. Pour la vitesse ça va être pareil, on va avoir un mur de vitesse, un mur de, enfin, un mur de compétition, pardon, un mur d'entraînement. Et euh, ensuite sur, le, sur la difficulté, euh, on va retrouver donc un, un, un grand bloc qui va être, euh, j'ai envie de dire, qui va fonctionner sur 360 degrés, qui a la forme un peu d'un haricot avec des dévers assez importants et qui se trouvera sur le sur la partie centrale ici et on aura une mezzanine qui va se monter ensuite et sur laquelle on aura euh, à la fois un panguliche et puis euh, une, euh, une structure d'initiation. Voilà. Et donc dès le début des études, on a souhaité rencontrer les différents euh, intervenants de cette opération pour échanger avec eux, s'imprégner, j'ai envie de dire, de de leur connaissance, c'est-à-dire que nous, on n'est pas non plus des, des spécialistes du mur d'escalade, sauf qu'on doit en réaliser un dans cet équipement, et donc à chaque projet, on s'enrichit en fait, de la connaissance de chacun pour, euh, voilà, pour créer ces projets. On a un système de ventilation qui est très particulier, puisque euh, dans le cadre de l'escalade, on a beaucoup de magnésie qui est utilisée par les grimpeurs qui ont tendance à encrasser les filtres et autres, donc il fallait trouver des systèmes de ventilation qui soient adaptés, euh, sans compter le fait qu'effectivement un grunt qui va se retrouver à 18 mètres on peut avoir un effet de stratification de l'air en hauteur euh, qui fait que la personne peut avoir trop chaud en partie haute donc il faut qu'on gère aussi euh, tout ce côté j'ai envie de dire un petit peu physiologique de la personne euh, à travers des équipements techniques qu'on va mettre en place qui doivent être adaptés donc euh, c'est un travail qui se fait vraiment en équipe avec plein de, plein de personnes qui ont des compétences différentes et c'est là où c'est passionnant, c'est qu'en fait euh, voilà on intègre tous ces métiers en même temps, on travaille ensemble on voit les interfaces pour les uns pour les autres parce qu'une décision qu'on prend pour l'un peut avoir un impact sur l'autre donc il faut toujours qu'on soit effectivement en, en cohérence complète Bon, ce qu'on voit aujourd'hui, évidemment, c'est la face émergée de l'iceberg, hein, c'est la structure. Mais au-delà de la structure, il y a toute une idée de développement. Développement alors d'abord de, de, de compétition internationale, puisque c'est l'idée de la CIM. Hein, l'idée de la CIM, c'est pouvoir accueillir des compétitions internationales indoor, de manière permanente, on va dire. Et ensuite, il y a un programme de développement, développement de, de pôles, de pôle espoir, ce qu'on a appelé un pôle espoir semi-national, Développement aussi, bien sûr, d'un pôle, ce qu'on appelle un pôle international, dans l'idée qu'il y ait des équipes qui puissent venir s'entraîner ici, sur, dans la Cime. Cette euh, démarche, euh, il y a deux éléments forts. Le premier, on est convaincu que le, le sport, dans toutes ses dimensions et pour tous les publics, doit reprendre, reconquérir une nouvelle place dans notre société d'aujourd'hui. Et donc on veut y contribuer, et pour y contribuer, eh il faut mettre à disposition des clubs de la population, des équipements de, de grande qualité. Et on est persuadé aussi que le sport, et le sport de haut niveau, c'est un élément de notoriété, d'identification pour un territoire. Et c'est très important, puisqu'on est dans un monde de compétition entre territoires. Et si on veut exister, si on veut poursuivre notre développement, il faut être identifié comme étant attractif, comme étant performant. Et le sport, et notamment le sport de haut niveau, et dans les disciplines que j'ai évoquées, on en est persuadé, est un atout et un support pour cette démarche d'identification et de notoriété.